Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo du tutoriel dédié à l'accuser d'Amiibo. Dans cette quatrième étape, nous allons sculpter le foulard du Pikachu. Pour cela, préparez un peu de green stuff, un peu plus que pour le bordana. Contrairement au bordana, on ne va pas en faire un boudin sur toute la longueur, mais uniquement aux extrémités. Modelez grossièrement un triangle pour la partie centrale. Vous pouvez vous servir de votre amiibo pour avoir les bonnes dimensions. Une fois que les proportions vous conviennent, commencez à lisser les bandes latérales pour chasser le superflu. Puis, commencez à donner une forme au foulard en ayant un triangle plus prononcé. Servez-vous de vos outils de sculpture et de vos pinceaux silicone durs, c'est-à-dire à gomme noire, pour cela. N'hésitez pas à découper la green stuff à même la Récupérez les chutes et venez combler les manques à l'arrière du foulard. Lissez et harmonisez le tout à votre guise. Si le résultat paraît trop imposant, retirez ce qui vous semble superflu. Une fois que les dimensions vous conviennent, améliorez la partie du foulard au niveau des bras, en opérant à des découpes plus précises. Récupérez vos chutes. Elles vous resserviront plus tard. Vu la forme de l'amibo, il ne faut pas chercher à découper le foulard au niveau des épaules. Si vous découpez par mégarde, vos chutes vous permettront de rattraper le coup, à condition de bien harmoniser la green stuff sur l'ancienne couche. Commencez à simuler les plis du foulard en venant faire des sillons à des endroits précis à l'aide de vos outils de sculpture ou de vos pinceaux gommes durs. Insistez sur des zones visibles ou adéquates. Commencez par marquer l'endroit, puis venez lisser les sillons. Une fois sec, on va pouvoir s'attaquer au nœud du foulard. On va réutiliser la même technique que lors de l'étape 3, mais à une échelle plus précise. Écrasez une boule de green stuff qui servira de matériau de départ, au niveau du milieu du cou arrière. Vous pouvez bien sûr excentrer légèrement aussi, à votre guise. Comme précédemment, on va simuler un nœud, Mais vu sa taille, on va procéder différemment. Commencez par poser une petite boule de green stuff et aplatissez-la. Puis, sculptez la première boucle comme si elle s'enroulait autour du foulard. Ajustez ensuite selon les dimensions. La deuxième boucle se fera par un ajout de stuff. A l'aide d'une chute, venez faire une deuxième boucle qui croise la première. Ajustez la taille du nœud et l'épaisseur des boucles. Maintenant, il faut sculpter les extrémités du nœud. Malheureusement, la capture vidéo a rencontré un problème aussi la vidéo n'est plus disponible. Cependant, la méthode est identique que pour l'étape 3, juste la taille qui change. Et voilà, vous avez terminé votre foulard